prendre un ferry. On va prendre un ferry puisque, en gros, vous avez deux étapes. Donc, de Ninbin à Haïfon, vous prenez le bus et ensuite, arrivé à Haïfon, vous avez besoin de prendre un ferry ou un speedboat pour euh, aller sur l'île de Kadba, euh, depuis euh, laquelle on va organiser donc une, la, la visite de la baie d'Along et de la baie de Lan A. Je crois que c'est ça. Allez, on y va On va prendre le ferry, Hop. alors vous avez la possibilité, la possibilité de prendre les cabines, vous voyez les cable mais là, on va prendre le ferry. Wow. Vous avez tous les bus et tout là en dessous. Voilà, direction 4 Tu vois quoi, Haroun? Oui, ok. Look at the view. c'est dingue alors en fait on est quelque part dans cet hôtel ici euh, le Perle d'Orient c'est ça Perle d'Orient franchement je suis choquée regardez moi ça Waouh on a trouvé un tour pour demain on va prendre un bus privé les enfants sont en train de s'éclater Ça va hein Hello Bienvenue à Katba. Alors on a booké un tour pour demain euh, pour voir la baie d'Along et la baie de Lanha. Voilà, il euh, n'y a pas beaucoup d'options halal. Du coup on a cherché une option végétarienne et euh, on est tombé sur le Like Coffee euh, sur TripAdvisor. Et donc ils ont quand même pas mal de choix. Euh, il y a pas mal de choix, vous avez de la baguette, vous avez des pancakes, vous avez des plats végétariens Donc du coup on va partir sur ça, on va dîner Et on va aller dormir puisque demain, 7h30, on vient nous chercher pour faire un tour durant toute la journée On va visiter différentes îles, on va voir la baie tout simplement, faire du kayak, etc Bon, on va goûter au egg coffee Alors c'est un café vietnamien avec des œufs dedans euh... Ça sent bon Ça sent bon je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Oula, attendez, je vais vous montrer. Ça l'air pas mal. Maintenant on va voir au bout ce que ça donne. Ah mais ben, tu veux essayer Tu veux tester le premier Il est hyper épais en fait. Ouais attends. Je prends mon temps. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Des œufs dans du café. Mais là. Mmh. Franchement c'est bon, on dirait... Euh, c'est sucré hein, c'est sucré mais il est délicieux ça ne pas du tout qu'il y a des œufs. on ne sent pas du tout le goût des oeufs dedans Ah ouais C'est bon hein Il est super il est, il, est, il, est, il est super fort mais il est super bon aussi mmh. Ben voilà mmh, mmh. Tu as adorer ce sucré En fait le fond, le fond il est vraiment fort et tout le dessus c'est un, mmh, des un œufs. mélange pas, des oeufs, de des oeufs, je sais pas trop quoi d quoi d'autre, mais c'est bon. Allo, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Tout à l'heure, celui que je t'avais lu c'est le premier. Mmh, ça a l'air super bon alors... Euh... C'est du tofu avec euh, des noix, des noix et de l'ananas. Ouais, cuit euh, dans ce pot d'argile. Mmh. C'est pour ça que ça a mis longtemps et du riz. Bon, j'attends mon curry moi. Thank you. Voilà. Ah, ça sent bon. Franchement, ils sont super bons. Et voilà mon curry. You want to try? Yummy. Mmh. Un curry de légumes avec du tofu aussi et des pommes de terre sucrées. Je veux goûter, maître. Hmm. tenue euh, de nage donc on s'en va sur un bateau toute la journée yes on va faire euh, du snorkeling, on va s'arrêter sur des plages on va naviguer euh, dans la baie de l'Anha on va faire du canoë on va manger du poisson on a demandé du poisson on a demandé du poisson on va manger euh, et passer par un village de pêcheurs donc euh, c'est parti vous êtes prête mm -hmm. yes. Yes. Yes. Oui. Alors, le truc qui est super cool, c'est que c'est super bien pris en charge. A chaque fois qu'on descend, on a tout de suite la personne qui nous attend avec les tickets, etc. Let's go, on y va C'est parti Il y a du monde, hein il y a du monde, il y a du monde. Bon voilà, alors en fait on avait le choix au niveau des excursions Vous pouvez joindre un groupe Mais le groupe c'était quand même une quarantaine de personnes Vous avez des bateaux un peu plus petits D'une vingtaine de personnes on a tout simplement préféré prendre un bateau Tout simplement pour nous Voilà. Mais il y a vraiment du monde, hein. il y a plein de monde Alors ici vous avez le fishing village Le village des pêcheurs. de l'Anna. et euh, donc là on va continuer on va s'arrêter plus loin pour nager ensuite on va faire du on va manger oh, we can swim here? Okay. voilà bon, on va s'arrêter là on va faire on va faire marcher le drone yes! et juste pour vous montrer franchement on a pris un bateau de pêcheur hein. on a pris un bateau de pêcheur il n'y a personne il y a quelques bateaux de pêcheurs les gros bateaux que vous voyez comme ça ce sont des bateaux de groupe mais ce qui est cool, c'est que du coup, on peut euh, prendre des raccourcis avec un petit bateau et okay. aussi lui demander où on veut aller. Donc on va s'arrêter là, ici, sur ce petit banc de, de plage là, que vous voyez ici. C'est un... impressionnant. On est au milieu de nulle part et il n'y a personne. C'est top, top, top. On hésitait, on s'est dit, est-ce qu'on prend privé, groupe, privé, groupe Et franchement, on a bien fait. Ok, t'es prête euh, oui, tu peux sauter. T'es prête? Vas-y. 1, 2, 3. 3, go! Woo! Come <laughs> on! Franchement il y, y a trop de courant, Il y a trop de courant c'est galère donc euh, on n'est pas parti bien loin On n'est pas parti bien loin parce que... Wouah j'en peux plus j'ai mal au bras